Bonjour à tous et à toutes. Euh, merci d'être venu à mon talk où je vais parler des coulisses du cloud, je vais parler data center, réseau et les métiers qui tournent autour et qu'est-ce qui se cache derrière le cloud. Donc, pour me présenter, je m'appelle Cécile Morange. Je pense que la plupart d'entre vous me connaissent sous le nom DataXian et Talk sur Twitter. Euh, J'ai 21 ans, J'ai pas connu le bug de l'an 2000. <rire> Je suis euh, autodidacte, j'ai commencé à apprendre l'informatique euh, à mes 14 ans, en commençant par des serveurs Minecraft. Et au fur et à mesure, j'ai découvert ce que c'était les VPS, les serveurs dédiés, j'ai appris à configurer des serveurs Minecraft. Et euh, aujourd'hui, je, je me considère comme couteau suisse de l'IT, je fais un petit peu de tout, du système, du réseau et du datacenter. Donc comme je le disais, je partage ma passion sur Twitter et mon quotidien euh, dans mon travail, que je vais raconter juste après. Et je suis fan d'ordinateurs qui sont plus vieux que moi. Donc mon travail, je travaille chez Aquaré, qui est une petite PME euh, à Ivry-sur-Seine, donc au sud de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, notre cœur de métier, c'est faire de l'infogérance lamp, donc tout ce qui est la stack euh, Apache, PHP, MySQL. Euh, notre plus-value, c'est qu'on a tout en propre, comme vous pouvez le voir. On a notre propre data center, on a trois points de présence en plus de ce data center. On a notre propre réseau fibre, on, on gère notre propre machine qu'on euh, a acheté, on gère euh, le système nous-mêmes, en fait, bref, on fait tout de A à Z. Euh, on a sorti aussi régal, euh, récemment un, un SaaS qui s'appelle Le Nuage Français, euh, qui se veut une alternative à Office 365 avec des outils open source. Donc, par exemple, Zulip pour le chat, BBB pour la visioconférence, euh, Nextcloud et Olium pour le, la bureautique, etc. Vous pouvez en savoir plus sur Le Nuage Français. Donc, mon travail, je travaille la plupart du temps dans le Data Center, qui se situe juste en dessous des bureaux. Euh, donc c'est un data center qui se compose de 36 B. Donc il euh, y a une partie qu'on se sert en propre pour héberger nos machines et du coup les clients qu'on infogère. Et une autre partie qui est en colocation. Euh, du coup on loue directement euh, la B au client qui va poser ses propres machines et nous on fournit juste euh, l'espace et le réseau pour que le client puisse se connecter à Internet. Donc là on peut voir, euh, c'est les routeurs avec les SFP. Donc c'est les petits... Euh, les petits euh bidule, on va dire, euh, qui permettent de connecter les fibres et qui euh, permettent à vos clients d'avoir Internet. Donc après, là, on voit les patch panels où tous les clients sont connectés. Donc on voit un petit peu en dessous les numéros de b, donc c'est 5, c'est 6, c'est 7, etc. Et juste en dessous, là, j'ai montré un test laser qui permet d'avoir la continuité entre, d'un côté, le, la baie du client et de l'autre côté, c'est le patch panel qu'on voit juste au-dessus. Donc c'est le patch panel qui se sert à se connecter au routeur. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler principalement de cloud. Donc le cloud... C'est sujet d'interprétation, mais la définition officielle, c'est ça correspond à l'accès de services informatiques, donc ça peut être du computing, du stockage, de la mise en réseau, du logiciel, comme je parlais de ça tout à l'heure, qui, via Internet, donc ce qu'on appelle le cloud ou le nuage, à partir d'un fournisseur. Donc il existe plusieurs types de cloud, le PAS, le IaaS, à peu près tous les lettres de Falbe. Donc on, veut, on parle aussi aussi de cloud public, on parle de cloud privé, aussi de cloud souverain, je vais en revenir. Mais en fait, finalement, le cloud, comme on le voit, c'est beaucoup de définitions, beaucoup d'interprétations, mais finalement, il y a un point commun au cloud. Il y a besoin d'un data center. Un data center ou centre informatique, c'est un lieu où sont regroupés les équipements constituant d'un système d'information. Ce regroupement permet de faciliter la sécurisation. Donc on va regrouper les machines au même endroit pour qu'elles soient euh, gérées de manière optimale, par exemple, au niveau des températures, elles seront climatisées. Euh, aussi, ça sera des accès euh, badgés, sécurisés, que certaines personnes pourront entrer pour faire la maintenance des serveurs. Et euh, du coup, ça permet de tout regrouper et c'est aussi une question d'économie. Parce que par exemple, un data center, on peut avoir l'interprétation de, de ce qui se passe entre de vos bureaux. Ou un data center, ça peut être aussi. Un énorme data center de 12 m 2 avec 11 mégawatts de, euh, de puissance électrique. Donc ça c'est PA2, PA3 qui se situe à Saint-Denis, dans le 93. Donc du coup la question qu'on peut se poser c'est comment on juge la qualité d'un data center. Imaginons je suis un client, j'aimerais poser des machines. Quels vont être mes critères pour que je vais choisir par exemple Equinix ou Interaction ou Aquaré ou un petit hébergeur perdu dans la campagne Quels sont mes, ceux que je vais choisir comme critères pour choisir où je vais euh, héberger mes serveurs donc, il y a plusieurs critères qui existent. La tolérance aux pannes. Est-ce que si je perds une arrivée électrique, j'ai de redondance d'une autre arrivée électrique Donc, c'est ce que je disais dans la distribution énergétique. Est-ce que euh, si la clim de mon datacenter va tomber en panne, est-ce que j'en ai une autre qui va reprendre ou le datacenter va se mettre à chauffer, chauffer, chauffer, et puis du coup, mon serveur bah, va s'éteindre pour des raisons de sécurité Est-ce que j'ai l'adduction fibre qui, euh, Quel opérateur arrive sur le site parce que c'est bien d'avoir un super data center euh, bien refroidi, avec des bons arrivées électriques, mais s'il n'y a pas Internet, c'est pas très utile. Et donc du coup, il y a beaucoup de critères qui dépendent de plein d'entreprises. On peut par exemple aussi avoir des critères comme ISO 27001, euh, CECNU Cloud, qui sont des normes spécifiques à l'informatique. Bref, il existe autant de critères que d'entreprises. Mais il existe un point commun, euh, un critère spécifique, qui s'appelle le tiers. Le tiers, ça a été créé par l'Uptime Institute, qui était un consortium d'entreprises de, qui a été fondé en 1993 et ensuite qui a été racheté par un groupe privé. Et euh, ce consortium d'entreprises, il a créé ce qu'on appelle la notion de tiers. Donc ça va de 1 à 4. Et donc le tiers 1, c'est le plus bas possible. Donc c'est le, le décès dans le bureau, tout, tout fouillé. Et le tiers 4, ce que je vais vous expliquer plus en détail après, c'est ce qu'a obtenu Aquare en janvier 2000, 2021. Ça veut dire que c'est la meilleure redondance possible dans un data center Ça veut dire que euh, si j'ai un générateur électrique qui tombe en panne, c'est pas grave, il y a l'autre qui reprend. Si j'ai une clim qui tombe en panne, c'est pas grave, j'en ai une autre. Si je fais une maintenance sur une voie électrique, c'est pas grave, j'ai une autre voie électrique. Quel que soit le point où j'ai une panne ou une maintenance, mon data center va continuer à tourner. Donc du coup, euh, comment à à vous tenir la, certifi la certification tier 4 Donc je vais commencer par les GE, et on va revenir jusque dans la baie cliente. Donc ça, c'est l'entrée d'aquaré. donc on a les deux générateurs électriques qui font 250 kv euh, euh, Chacun a une, une autonomie de 24 heures, 24 heures euh, quand ils sont pleins, quand la cuve est pleine. Euh, chaque euh, générateur électrique peut reprendre la charge de l'autre. Ça veut dire que par exemple, si j'en ai un qui démarre pas, c'est pas grave, l'autre peut prendre toute la charge, s'il n'y a pas de souci. Et donc ça permet de garantir, si jamais bah, le, le fournisseur électrique principal, il coupe l'électricité, bah, C'est pas grave, on a les GE qui vont repartir. Il faut savoir un truc que beaucoup de personnes pensent et qui n'est pas vrai. Euh, quand on passe la certification de GER4, le fournisseur d'électricité, en exemple Enedis ou RTE, ne compte pas pour la certification de 4 Le TAM Institute ne prend pas en compte le fournisseur d'électricité. Il ne prend en compte que les générateurs électriques, par exemple, ou d'autres sources. Mais euh, Enedis ne compte pas. L'arrivée classique en France n'existe pas pour eux, le Time Institute. Donc après les générateurs électriques, on arrive sur les salons onduleurs. Donc on a deux salles euh, qui sont d'un côté et l'autre du data center, avec bah, les, une batterie qu'on voit de, c'est des batteries au plomb, c'est des batteries de voiture, en gros. Et donc ces salons onduleurs, elles permettent de le temps que la bascule entre le moment où mon électricité va couper et que le GE va redémarrer, parce qu'en fait le GE c'est un, un tracteur, en fait. un bête euh, diesel qui va, bah, il prend un petit peu de temps pour démarrer, et se mettre euh, au bon tour minute et donc du coup le temps que le GE il démarre bien, qu'il soit stable, on a les onduleurs qui vont, pendant quelques minutes, euh, fournir l'électricité au datacenter. Ensuite, dans le datacenter, comme vous avez vu sur les premières photos, on a un système de cold corridor. Le cold-corridor, ça veut dire qu'on va avoir l'air froid qui sort de la clim qui va passer en-dessous le faux-plancher. Donc faut faux-plancher, on a des des dalles avec des trous, et du coup, l'air va remonter, ce qui va être aspiré par les serveurs, les serveurs vont chauffer bah, l'air, et du coup, l'air va remonter et va être réaspiré par la clim, et la clim va faire le froid, etc. C'est une boucle infinie. Et c'est ce qu'on appelle le cold-corridor. Donc du coup, ça c'est ma baie que je loue chez Aquare, euh, c'est mon quart de baie. Euh, donc, du coup, on peut voir ici les deux voies électriques que je racontais, donc la bleue et la rouge, qu'on voit dans le schéma. Donc, en fait, chaque bandeau électrique correspond à un tableau électrique qui va sur un onduleur, qui va sur un générateur électrique. Et en fait, du coup, ça permet d'avoir deux circuits parallèles complètement indépendants l'un de l'autre. Donc, du coup, par exemple, j'ai un incident sur la voie rouge, bah, c'est pas grave, j'ai la voie bleue qui va reprendre sous peine que, bah, on ait mis les doubles aliments sur, le, sur les serveurs, ce qui n'est pas le cas sur le... Gros. Ça a changé depuis, hein, c'est une vieille photo. Mais voilà, l'idée là, c'est donc si jamais, du moment que mes serveurs sont double alimentés, je peux avoir une panne sur une des voies hydriques, je n'ai pas à m'inquiéter. Ensuite, je parlais de réseau tout à l'heure et d'adduction fibre. Euh, chez Aquaré, on a euh, une, ce qu'on appelle une boucle optique, donc on est présent dans trois data centers, donc le, celui qu'on a en propre à Ivry-sur-Seine qui a Interaction 6 qui est à 1,5 km de où on est, qui est toujours à Ivry-sur-Seine, et TH2 pour Telehouse 2 qui a des un datacenter plutôt connu pour euh, avoir euh, plein d'opérateurs réseau euh, là-bas. Et donc du coup, ces trois, trois datacenters nous permettent d'avoir une boucle optique. C'est-à-dire que si jamais on a une coupure par exemple entre, entre on va dire, euh, Aquare, le datacenter et Interaction, si jamais ça coupe ici, bah c'est pas grave, tout mon réseau va passer par l'autre côté, c'est pas important. Donc ça permet d'avoir une redondance complète, même si on a une alerte péteuse, on a pas beaucoup de péteuse sur une fibre, bah c'est pas grave, nous on, a, on peut passer par l'autre côté. Et du coup, en plus, pour la certification Tier 4 il faut que nos deux arrivées fibres, donc celle qui va vers TH2 et celle qui va vers Interaction 6, elles n'arrivent pas au même endroit, sinon si l'endroit prend feu, il bah, n'y a plus de fibre, ça sera un peu dommage. Donc Du coup, je parlais de fil, je parlais de réseau, et du coup, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est finalement Internet. Alors, Internet, il euh, y a beaucoup de façons de schématiser Internet, beaucoup de façons de le représenter, et une que j'aime bien, c'est celle-là. Chaque point de cette galaxie, ça représente un opérateur, une entreprise, un AS, je vais y revenir après, et chaque trait que l'on peut voir, ce sont les interconnexions entre ces entreprises et opérateurs. Vous êtes dans la galaxie, félicitations une autre représentation un petit peu plus technique, mais que j'aime bien quand même, c'est celle-là. C'est la Caïda, c'est un organisme qui fait des statistiques sur l'utilisation du réseau en général, qui a sorti ce schéma en 2020, et qui permet de voir très clairement que même si Internet se veut décentralisé, dé dé dé dé il y aura forcément des plus connus, qui seront représentés en rouge. C'est là où va passer le plus de trafic, ce qu'on appelle les tier one, comme Cloufler. Enfin, Cloufler n'est plus un tier one, mais il y a eu un incident sur Cloufler ce matin, je vais y revenir. Il y a eu, par exemple, en tier 1, on peut citer euh, Telia, euh, on peut citer, euh, Pff, que c'est ne sais pas tier 1, mais aucun okay, on va en tier 1, euh, HE, enfin, quelques dizaines d'opérateurs qui sont tier 1, et qui, eux, sont les plus gros opérateurs, on va dire. Et ensuite, petit à petit, on s'éloigne du cercle, et on retrouve les opérateurs les plus petits, et c'est fini par les clients, les, les induiseurs, on va dire, du réseau. Euh, du coup, finalement, euh, c'est quoi Internet Parce que c'est bien de faire des schémas, mais finalement, c'est quoi Internet, ça repose sur un protocole qui est plus vieux que moi, BGP. BGP, c'est un protocole qui va monter des sessions entre routeurs à l'aide d'un identifiant qu'on appelle le numéro d'AS. Donc un AS, c'est un autonome système, c'est une entité euh, qui gère de la même façon ses routes et son réseau. Donc par exemple, on a Orange qui a son AS, Total, OVH, on pense en plein. Et euh, les particuliers peuvent avoir aussi un AS sous condition. Donc, je fais partie d'Internet avec mon AS 208.069. Donc, on peut trouver les informations sur bgp.he.net, où euh, HE, c'est un opérateur, donc on le voit de son point de vue, mais pour avoir un point de vue un peu plus neutre du réseau actuel, on peut aller voir sur BGP Tools. Donc, BGP Tools, je vais en parler un petit peu plus bas, on va voir que ça affiche à partir, par exemple, sur si met orange, on va voir le numéro d'AS. Les, le nombre d'IP qu'il a, les préfixes, à qui il annonce, quel opérateur il utilise. Pour en dire. Je vais en parler après. Du coup, il euh, y a plein d'IP, il y a des numéros d'AS, mais il faut quelqu'un qui les distribue. Donc du coup, il y a une autorité globale qui s'est formée qui s'appelle IANA, Internet Assigned Number Authority, qui euh, coordonne l'adressage à JP. Donc euh, par exemple, j'ai une plage IP, je vais la donner à toi, et, etc. Et du coup, ça a commencé il euh, y a une trentaine d'années maintenant, Yana, et Yana s'est retrouvée euh, avec plein, plein, plein de demandes. Elle s'est dit, ok, du coup, on va faire des délégations, qui s'appellent des RIR, des Régionales Internet Registry. Donc, du coup, il y en a cinq, la FRNIC, la PNIC, la RIN, la CNIC et le RIPE. Donc, nous, on est sur le RIPE NCC. Et du coup, par exemple, si une entreprise en France ou au Luxembourg ou en Allemagne veut avoir des AS et des adresses IP, c'est au RIPE qu'elle va s'adresser. Du coup... Il euh, y a plusieurs types d'interconnexions entre les opérateurs. Il y a ce qu'on appelle les C'est, On va dire par exemple, toi, je, moi je veux annoncer cette IP, je te donne cette IP et toi tu me donnes seulement tes IP. Donc moi je connais seulement ce que, ce que mon voisin a comme IP. Contrairement au transit où moi je vais dire « Salut, moi j'ai ces IP, à toi de me les annoncer » et il va m'annoncer au reste du monde les IP que j'ai. Et en échange, lui, il va me donner les routes vers le reste du monde. Ça, c'est le transit. Donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, ça, c'est la vue de BGP Tools avec mon AS. Donc, on retrouve la date euh, de mes préfixes IP, donc le 185 110, 254 24 Ça veut dire que j'ai 256 IP à mon usage, qui sont pas vraiment à moi parce qu'on n'est jamais propriétaire de ces IP et que je loue, et un préfixe IPv6. Et donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, ici, on retrouve mon AS tout à gauche. Euh, tout au début, et on voit avec qui j'ai du transit, donc à qui j'envoie mes routes, et après donc, du coup je vois qui mon transitaire a comme euh, transitaire, etc. etc. et on, on retombe automatiquement sur la notion de tier 1, comme je disais tout à l'heure. Et donc du coup, chaque transitaire, je leur envoie mes routes, mais ça marche en le sens, ça veut dire que tout, par exemple, si je prends un exemple, ça va être plus simple, je prends 34 927, moi je vais lui envoyer, je vais dire, salut, ça c'est mon cellula24, mon slash 24 va être annoncé à lui, à lui, à lui, et en échange, lui va m'envoyer les routes de lui, lui, lui, et tout ça, je vais avoir ses routes à eux. Donc ça veut dire que je vais apprendre tous les préfixes IP que lui connaît. Du coup, je disais que BGP, c'est un protocole un petit peu vieux, mais du coup, qui n'a pas été fait pour la sécurité, parce que de base, Internet, c'était juste des gens qui s'amusent entre eux, et aujourd'hui, on en est là. Donc du coup, euh, BGP, c'est un protocole qui a été sécurisé au fur et à mesure qu'on a trouvé des failles, et de base, BGP, c'est un protocole qui se base sur la confiance. Je monte une session avec toi, fais pas de conneries, on voit pas n'importe quoi, s'il te plaît, comme route. C'est à peu près l'idée de BGP au début. Du coup, euh, il s'est passé, euh, on a vu des incidents BGP au fil du temps, qui soient involontaires, une erreur de configuration, coucou OVH, désolé, <rire> ou Clou ce matin, je vais en reparler après, ou des attaques carrément malveillantes, euh, ce qu'on appelle le hijacking, où c'est des personnes malveillantes qui vont avoir un numéro d'AS. Et qui vont dire, bah, j'ai envie d'avoir 8888 888, aujourd'hui, bah, c'est moi qui vais l'annoncer. Parce que techniquement, je peux l'annoncer. Donc, du coup, il a, fallu, il a fallu mettre en place des mécanismes de sécurité. Donc, par exemple, du filtrage de route. Donc, euh, par exemple, mon AS, je vais dire, euh, moi, j'envoie que mes préfixes IP. Et si quelqu'un me renvoie mon préfixe IP, bah, je vais le rejeter. C'est pas lui de me, de me donner mon préfixe IP. C'est pas logique. On a aussi l'utilisation des DB derrière. Donc, c'est des bases de données qui sont maintenues par les utilisateurs et par les rires euh, pour avoir du filtrage. Donc, euh, on peut, comme je disais tout à l'heure avec BGP Tools, ça permet de savoir à qui appartient un préfixe ou un AS. On peut utiliser ce, ce DB pour faire du filtrage IP aussi. Et évidemment, de la sécurisation de session BGP, donc du filtrage. On peut faire de l'IPsec dessus, même si personne ne le fait, en vrai. Mais bref, il existe tout plein de mécanismes de sécurité pour protéger BGP. Il existe aussi Internet Routing Registry, (IR), donc c'est un peu le même principe euh, des bases de données du RIR. Donc euh, chaque personne, chaque entreprise doit dire « Je suis CTS, j'ai ces IP, et comme ça je suis enregistré dans la base de données, et je, je valide, et c'est le RIPE qui, qui va me valider. Oui, oui, c'est bien lui qui a ses IP. » Et donc du coup, on a inventé un système qui s'appelle RPKI, Ressources Publiquées et Infrastructures, qui en fait va faire un système de clé validation. Donc ça va être... Euh, un mois depuis le, le, la page web du RIPE, je vais valider mes ressources et par exemple quand je, mon routeur je crois que tu schéma après, ouais. quand mon routeur du client il va dire tiens j'ai reçu cette route, au lieu de l'accepter de il va demander au RIPE, il va dire hé eh, le RIPE euh, lui il a bien le droit d'avoir cet AS, et le RIPE il va dire oui ou non, et en fait c'est un système de clé signature qui permettent de vérifier l'authenticité et si moi j'ai le droit d'annoncer un préfixe. Et donc du coup, en fonction de la réponse oui, non ou je sais pas trop, c'est possible aussi que la réponse réponde ça, moi je peux rejeter ce préfixe. Je peux lui dire, bah, t'es pas validé, bah je veux pas de toi. Voilà, et c'est comme ça que euh, on a réussi à protéger plusieurs attaques euh, BGP. Je vais parler de... Bon c'est pas le cas de ce matin, j'en parlais de plusieurs, vois. Mais un cas qui est arrivé en 2019, si je dis pas de bêtises, euh, qui, justement, est du hijacking. Ce pas du hijacking, c'est plus une configuration involontaire, mais l'idée de principe est le même, en fait. Alors, Claude Flair, en fait, il avait un slash 20 qui voulait annoncer à Transit Network. Jusque-là, OK. Donc, euh, Claude Flair, il dit à Transit Network, « Salut, j'ai un slash 20, tu peux l'annoncer au reste du monde. » Transit Network dit, OK. Du coup, il annonce à raison, et il va l'annoncer à DQE. Du coup, DQE, en fait, ils ont un BGB optimizer qui permet de faire de l'optimisation de route, mais qui, normalement, doit rester en interne problème, <rire> mauvaise configuration, et du coup, en fait, il a coupé en deux le slash 20 et il l'a transformé en 2 slash 21. Et 2 slash 21 en réseau, c'est ce qu'on appelle une mort spécifique, ça veut dire que c'est une route prioritaire par rapport à un slash 20. Donc, du coup, dès qu'il ah, a annoncé à Legendy 2 slash 21, les slash 21 ont été annoncés à Verizon, et du coup, Verizon s'est dit « Ah, ben bah, les slash 21, c'est une mort spécifique, du coup, je vais tout renvoyer à Legendy. » Et du coup, Cloufer a perdu tout son trafic. Voilà, et du coup, c'est les Genndy et les QE qui sont pris des terres de trafic dans leur routeur, et Cloufer n'avait plus rien. Et c'est comme ça qu'il y a eu un incident, ça a duré 6 ou 7 heures, je crois, le temps que euh, Verizon et LGN se rendent compte de la bêtise. Du coup, l'incident Cloufer de ce matin, j'ai lu le rapport juste avant de faire la conférence. Euh, alors, pour l'histoire, ils voulaient faire une mise à jour de leur routeur euh, pour faire de l'optimisation de trafic, euh, ce qu'on euh, qu appelle en réseau faire de la policy euh, Donc c'est des routing donc en fait on va dire ce préfixe je vais le router sur cet opérateur, ou ce préfixe je vais le router sur cet opérateur. Et donc faire avait, avait préparé les confs, et en fait ça fait partie de leur énorme migration sur plusieurs mois qu'ils avaient prévu depuis un moment. Donc ce matin ils ont poussé les confs sur les routeurs, et le problème c'est qu'en en fait ils avaient fait un, une policy donc c'est des oui non, donc ils ont fait accept, accept, reject, Sauf qu'en en fait, dans certains cas, ils se sont trompés le reject est passé en premier. Et du coup, Cloufer a perdu 50% de son trafic ce matin. Voilà. Donc Comme quoi, BGP, ça peut être très très vite dangereux quand on fait des erreurs. Du coup, euh, j'ai parlé beaucoup de réseaux, j'ai parlé beaucoup de data center, mais j'ai pas beaucoup parlé de machines finalement. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de, de yes possible de AS, de, du YAS du PAS du SAS euh, du, du alphabet comme je disais tout à l'heure et donc du coup chaque euh, lettre de l'alphabet du coup va être euh, plusieurs euh, plusieurs façons de manager son produit donc le Onsat, c'est moi qui gère tout comme je suis aquare, on gère tout littéralement du networking jusqu'à l'application on a le YAS euh, c'est la virtualisation donc euh, le client va recevoir une VM et après dans la VM il fait ce qu'il veut ça c'est du YAS on a le pass, le pass c'est Clever Cloud. On va fourrer, le gars pose son code, Clever Cloud s'occupe du reste, en gros. Et après on a le SaaS, où le SaaS, c'est on donne des logins à une application, et l'opérateur le, le, il gère le reste. Donc il existe beaucoup finalement de façons de faire du cloud, comme je disais tout à l'heure. Et donc chez nous, chez Aquarey, on fait du bar metal, comme je disais. Donc euh, ça c'est les machines qu'il y a chez nous. Donc c'est des machines euh, type super micro. Euh, qui sont composés en, comme on voit en châssis, et dans chaque châssis il y a huit lames, enfin sur celle du bas. donc en fait chaque petit où il y a des câbles, chaque trois câbles c'est une lame, donc c'est un serveur physique, et donc là pareil ça c'est un serveur physique, ça c'est un serveur physique, etc, etc. Et donc du coup chaque, euh, en bas c'est chaque serveur à deux disques, et celui-là chaque serveur à six disques. Donc du coup nous on gère ça, donc euh, moi mon métier, enfin une partie de mon métier c'est d'installer ces machines dans la baie, faire le câblage comme vous voyez, configurer les switches pour qu'ils puissent parler entre eux et que le, le, le serveur puisse parler au routeur. Et une fois que le routeur parle avec le serveur, bah, il faut bien que le serveur ait Internet, donc il faut s'occuper de toute la partie routage et comme je disais, de toute la partie BGP. Donc chez nous, on fait du bare metal, donc on livre directement la machine physique au client, on lui donne les accès il fait ce qu'il veut, ou on fait de l'infogérance comme je disais tout à l'heure, donc on fait la maintenance de la machine, donc, ça veut dire, il faut vérifier que les disques, bah, ils n'ont pas de problème, que la machine répond, qu'elle ait accès à Internet. Et que, ensuite, une fois ça, on installe un hyperviseur. Et que l'hyperviseur, bah du coup, il tombe bien, il faut faire les mises à jour. Et ensuite, bah, la VM, il bah, faut la mettre à jour aussi. Il faut que, bah, si le Apache ou le MySQL bah, plante, on s'en occupe. C'est finalement une énorme stack qu'on s'occupe, et c'est vraiment tout de A à Z. Et du coup, on, part, on va beaucoup du serveur vers le serveur LES qui est finalement, bah, on clique sur un bouton et ça marche, et en fait on oublie finalement que, euh, bah, on clique sur un bouton, ça fonctionne, mais on oublie qu'est-ce qu'il y a derrière, on oublie qu'il y a des gens, et que même si le cloud répond à des milliards de solutions et des milliards de besoins possibles, il ne faut pas oublier qu'il euh, faut toujours des data centers, que le cloud ce n'est pas magique, et qu'il faut des compétences en infrastructure, en réseau, en data center, en système, pour faire fonctionner le cloud, et surtout avoir des personnes qui puissent s'occuper de ça tous les jours. Du coup, on a le temps pour les questions, je pense. Ouais, comme d'abord. S'il y a des questions, ouais, vas-y. Y Facebook, incident... Facebook, oui. Je... Alors, Facebook, l'histoire, je n'ai plus l'histoire en tête exactement, mais je crois que c'est une erreur de configuration aussi, et en fait, ce qui a été assez... Choquant, on va dire dans l'histoire, c'est que Facebook, en fait, ce qui s'est passé, c'est pareil, fait une erreur config de BGP, et euh, bah, du coup, les techniciens, ils se sont dit, ok, on va utiliser l'out band. Alors l'out band, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système alternatif au réseau de production qui permet de se connecter à nos hauteurs, même si le réseau est complètement craché. On utilise euh, typiquement des systèmes séries, euh, à l'ancienne, quoi. Donc normalement, chaque opérateur, un peu plus bien fait, a de l'out band. Ceux qui se sont du compte que l'out band, vu que le BGP était... On ne sait pas trop pourquoi le BGP allait toucher band, ça fait cracher aussi l'autoband. Bon, du coup Facebook, il va aller dépêcher des techniciens en data center, et donc du coup le technicien, il arrive, il essaye de badger, ça ne marche pas. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, le réseau des badgeuses était aussi sur le BGP, ce qui a craché. Et donc du coup, ils ont mis des heures en fait à, à intervenir, et finalement, la fin de l'histoire, c'est qu'ils ont débranché un câble, et c'est revenu. Voilà. <rire> Mais oui, comme code BGP, il faut vraiment fermentation attention. Quoi. Oui Ouais Ouais Ouais, un bâtiment physique. Non, c'est un seul bâtiment physique, là. Le, notre tier 4, c'est juste l'adaptateur qu'on a en propre. Les autres, euh, Interaction 6 et TH2, ils ont tier 3 de souvenir. Mais le tier 4, on l'a passé que pour notre bâtiment. Est-ce que y a le fait d'avoir la redondance électrique Alors, tu peux avoir, en fait, ils demandent deux, euh, deux systèmes distincts, mais ça peut être deux générateurs électriques comme on a fait. Il faut juste qu'ils aient des distances à respecter, que par exemple, s'il y a un camion qui tombe sur un GE, l'autre, ils prennent rien, tu vois. Enfin, il y a un peu des, des trucs complexes à. Enfin, complexe, non, c'est juste faut bien les distancer, bien les sécuriser, mais tu peux avoir deux GE, il n'y a pas de souci. Ils ne demandent pas de redondance sur deux systèmes complètement différents. Alors, on, notre, notre circuit principal, on tourne tous les jours sur euh, Enedis, RDF. Les GE ils ne servent qu'en cas de panne, de panne de RDF. Mais dans la certification tier 4, euh, bah RDF, ils s'en foutent en fait. Ça n'existe pas pour eux. Donc, ça le fait qu'il n'y ait qu'un fournisseur En fait, pas vraiment des, ils n'appellent pas ça fournisseur électrique, c'est deux moyens d'avoir de de, d'électricité. C'est comme ça que ça s'appelle en vrai. Non, c'est que les GE. Et des 10, ça compte pas. <rire> voilà. De rien. Oui euh, qu ce que C'est euh, ou... pas compté dans le sur 4. <rire> voilà, <rire> c'est tout. Euh, <rire> euh, et, euh, France, et, euh, il y a quelques années, qu il y a eu un dans le de la c'était euh, le, en fait le système incendie c'était euh, le, euh, le, le qui a... Ah oui, avec les bonbonnes, oui. Oui, en fait, oui, euh, j'avais déjà vu euh, en vrai. Euh, quand les bonbonnes d'air se déclenchent, vu que c'est du faux plancher, en fait, c'est euh, ce qu'on appelle du gaz neutre. Donc c'est généralement l'argon. Et en fait, c'est diffusé à une telle pression pour éteindre l'incendie. Parce qu'en fait, le but, c'est d'enlever l'oxygène le plus vite possible. Et en fait, y a certains, si c'est mal réglé, il y a certains data centers où quand au moment, ça, les bonbons vont péter, ça soulève le, le faux plancher. Et en fait, le, le, encore pire, l'onde de choc peut faire vibrer les disques plateaux et les péter complètement. Il ne faut pas déclencher d'incendie, euh... encore moins avec des bonbons du coup. <rire> Parce qu'en fait, justement, avec les mécanismes qu'on a qu'on a inventés avec le temps, donc RPKI, comme je disais tout à l'heure, ou le feature ni ça arrive de moins en moins, mais en fait, on en voit tous les jours, il euh, y a des comptes Twitter qui ressentent ça, ou on voit euh, un AS qui va annoncer le préfixe d'un autre, mais en fait, euh, généralement, ça se propage très très peu, parce que les opérateurs... Bien, <rire> ils font en sorte que euh, le client qui va leur envoyer des routes, l'opérateur va filtrer en mode euh, bah, le client m'a dit qu'il avait ça, ça, ça, bah, j'accepte que ça. Et même du coup, si le client fait une erreur de configuration et qu'il annonce, euh, je sais pas, coup de fer, ça va être l'opérateur au-dessus qui va dire bah c'est pas normal qu'il m'annonce ça et il va, il va enlever. Donc c'est pour ça que qu'on voit de moins en moins d jacking c'est vraiment des erreurs de conf où ça fait tout tomber. C'est ça exactement l'erreur à humaine. Oui? Si c'est eux qui ne baignent pas le fait de transmitter, tu changes de cours Tu n'as plus confiance sur les gens qui l'avancent, c'est C2 par terre qui valide. Alors en fait ça, ça, ça dépend beaucoup de avec quel opérateur tu parles, euh, et ton niveau aussi. Par exemple, je parlais de tier 1, tier 2 et tier 3 au niveau opérateur, pas au niveau data center. Mais généralement, en fait, les tier 1 détiennent toutes les routes, donc alors, entre tier 1, tu vas faire plus facilement confiance qu'entre euh, l'entreprise au fond de la campagne et le tier 1 qui possède le... la moitié d'Internet, en gros. Mais en fait, du coup, c'est euh, le... à force qu'il y ait des incidents BGP, comme on a pu le voir par le passé, qu'il y a des, bah, par exemple Clou qui s'est fait euh, voler son... son trafic en entier par une erreur de configuration, Bah, forcément, les opérateurs ont une part de responsabilité de filtrer et d'éviter ce genre d'incident. Et surtout, c'est pour éviter l'erreur côté client. Oui. Alors, il y a toujours ce qu'on appelle le système de RFC, donc c'est les requests for commands, et qui font en, en permanence des updates, on va dire, du protocole. Donc, c'est des, des ajouts. Euh, je sais qu'il y en a eu récemment sur BGP. C'est par exemple un concept où euh, on va envoyer un paquet à, au, à la session d'en face, au client d'en face de la session, pour lui dire attention, je vais couper, je fais une maintenance. Et en fait, du coup, au lieu d'avoir une coupure brute de la session BGP, le routeur en face, il a le temps de dire OK, bah je le désapprends. Du coup, j'ai le temps de refaire ma table de routage pour réapprendre sans cet opérateur. Donc tu vois, ça, ça, ça doit avoir un an ou deux grand max. Donc en fait, ça évolue en permanence. Mais le problème, en fait, c'est que même si ça évolue, tu as toujours des opérateurs qui vont utiliser des vieux routeurs de 20 ans. Et du coup, c'est compli compliqué à implémenter au niveau mondial. Tu vois. Il faut que, chaque... que ton pire au moins puisse le supporter. Oui. Euh, disque dur. Qui pète. C'est vraiment le plus souvent. C'est très rare que ça soit autre chose, en vrai. Des fois des c'est enfin j'ai dû en changer depuis, depuis que je suis ça fait deux ans que j'y suis donc les euh, disques durs c'est euh, deux fois par mois quelque chose comme ça. C'est vraiment ce qui est euh, le plus euh, la moins euh, moins bonne durée de vie un hein, disque dur. Surtout quand les clients s'en servent bien, euh, <rire> c'est compliqué. Mais euh, sinon en vrai euh, par ça, euh, de mes propres yeux j'ai jamais vu d'incident euh, plus grave que ça. Alors en fait, du coup, dans les types de stockage, tu as plusieurs types, tu as les, ce qu'on appelle les plateaux, donc c'est les HDD, tu as les SSD, ensuite on a les SSD de type entreprise, donc les entreprises qui vont avoir beaucoup plus de, de durée de vie ou de performance, et en fait c'est un choix, c'est soit tu vas privilégier, privilégier ta durée de vie, soit tu vas privilégier euh, bah, la performance. Donc tu peux avoir un SSD qui performe super bien, mais il peut, si tu, le vois, tu tapes vraiment trop dedans, il peut durer deux mois. Mais par contre, tu peux avoir un SSD où si tu l'utilises modérément, ça fait, ça fait il peut faire 3-4 ans en prod sans souci. C'est vraiment en fait, un choix technique à faire entre la perf ou la durée. Et après t'as as des, équil des équilibrés mais qui peuvent durer un an, deux ans. Euh. Et après c'est très aléatoire de ce que le client va en faire. S'il écrit du fichier ou s'il va faire du cache. Ou... Ça dépend beaucoup de l'utilisation aussi. Euh, oui clairement, entre le plateau et le SSD. Euh... Ouais. question questions Oui Est-ce que tu utilises des, tu des outils pour faire de la maintenance prédictive Typiquement, un, un disque dur, on peut peut-être prévoir vers quel moment il va commencer à... Alors, euh, nous, toutes nos machines sont en système de RAID, donc RAID 1 ou RAID 6, en fonction de, de la configuration. Donc, on est alerté euh, déjà quand le disque commence à défaillir. Donc, nous, on le note dans un coin en mode, attention, lui, va défaillir, il faudra le surveiller et dès qu'on prend une alerte, automatiquement à changer le disque en fait, on ne pose même pas la question de est-ce que le disque il a encore 2-3 mois vie. on prend une alerte on change le disque, on ne se pose même pas de question, surtout pour les disques durs. Après tu parlais de maintenance pré pré préventive et c'est assez intéressant d'en parler, parce que euh, nous chez Aquares, ce qu'on fait c'est on fait des maintenances préventives euh, sur les voies électriques, sur les générateurs électriques, et euh, c'est euh, très important d'en parler aussi parce qu'en en fait finalement il faut en faire, parce qu'il ne faut pas attendre l'incident pour qu'on bah, se rende compte que bah, bah, le GE ne démarre pas, c'est dommage. Et du coup, euh, ce qu'on fait chez Aquarelle, c'est qu'une euh, fois tous les trimestres, on éteint complètement une voie, on, est, on, est, on démarre les deux jeux à vide, et après on les fait, euh, on les fait basculer sur les, sur les onduleurs, et ça va alimenter les baies. Et donc ça, on le fait à peu près une fois par trimestre ou une fois tous les six mois, euh, dépendant des maintenances. Mais du coup, voilà, c'est important de démarrer son jeu de temps en temps, parce que bah, le jour où on en a besoin, bah, il ne démarre pas. Et c'est un classique. C'est comme les backups, exactement. <rire> D'autres questions Bon ben bah, merci à tous alors.